Bonjour, c'est Weedman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, on va comparer le cannabis de Zuzukana avec celui de Weedman. Vous avez bien entendu, ça va être le même cannabis, on parle ici du Cloud Walker, phénotype numéro 3. J'ai été chanceux, euh, Zuzukana m'a donné un clone du Cloud Walker numéro 3, donc j'ai fait pousser la même plante que lui. Donc, euh, tout est prêt, le séchage est terminé, le curing est terminé, le moment... Est, tant entendu, est arrivé. Donc, on peut comparer les deux produits. Même plante. par contre, euh, on fait pousser notre cannabis différemment. J'utilise euh, des euh, nutriments synthétiques, tandis que Zuzukana utilise des nutriments biologiques. Euh, mes nutriments synthétiques, c'est des bouteilles de liquide que je mélange dans mon eau. Et puis, euh, c'est comme ça que je nourris mes plantes. Tandis que Zuzukana, c'est vraiment des... De la, poudre, des, des, des, vraiment des ingrédients euh, solides et non liquides, euh, et puis sa terre, c'est vraiment un sol qu'on appelle un sol vivant, il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a des trèfles, euh, c'est vraiment une autre technique, une autre chose, un peu différent, euh, il y en a qui disent que la façon à zouzou c'est plus facile, mais moi de mon côté, euh, je mélange mes bouteilles de nutriments, euh, je suis la charte, 4 ml, 5 ml, je m'ajuste un petit peu, et ça va quand même assez bien euh, quand ça va bien. Euh, pour la lumière, on utilise les deux, deux marques différentes de lumière. Par contre, c'est tous les deux le même style. C'est la lumière LED LED. On fait pousser tous les deux à l'intérieur dans des tentes, quatre pieds par quatre pieds. On commence avec le Cloud Walker Phénotype numéro 3 de Zuzukana. Euh, c'est une réussite. C'est une réussite. Euh, côté qualité. Euh, L'humidité est là, il n'y a pas de pochette d'humidité dans mon. Pas de pochette de boveda ou de boost là-dedans. C'est vraiment hermétique un, un, un pot maçon. Et puis, euh, je vais vous montrer ça de plus près à la caméra. Euh, ça casse pas en miettes. Euh, c'est encore très un petit peu spongeux. Mes doigts sont un petit peu gommants. Euh, beaucoup, beaucoup de, de. Je pense que c'est des pistils qui sont rendus vraiment très bruns, très foncés. Euh. Je vais vous parler de son cannabis, après ça, je vais vous parler du mien. Et puis après, je ferai une petite conclusion en les comparant tous les deux. Je vous montre ça tout de suite, comme ça, on va pouvoir savoir là, de quoi qu on parle. On parle ici du Cloud Walker numéro 3 de Zuzukana. Et voilà le cannabis de Greenhouse Seed. C'est là qu'on s'est procuré les graines de cannabis de Cloud Walker. Greenhouse Seed. Une des plus grosses banques de graines de cannabis au monde sinon la plus grosse c'est vraiment très populaire à amsterdam ils ont des cafés là bas green house seed la maison verte de la graine de cannabis donc euh, Zuzu m'a déjà donné d'autres euh, cannabis euh, toujours de qualité celui-là je vous le dis c'est pas mon préféré pour l'arôme je, euh, on a déjà parlé. On a déjà parlé du Cloud Walker dans d'autres vidéos. Celui-là n'est pas si différent des deux premiers, des deux premiers phénotypes. Ça goûte l'ananas. Ça goûte l'ananas. Euh, certains d'entre vous me diront, l'ananas, ça goûte bon, mais ah, c'est un peu un ananas, on dirait, j'avais dit fermenté. Je trouve que les trois phénotypes de Cloud Walker, euh, goûtent vraiment, vraiment, vraiment similaires. Vraiment, vraiment similaires. Donc, il y a du trichome, la couleur, il y a vraiment beaucoup de brun. On peut voir un peu les brillants. All right. on en reparle ensemble, on en fait un immédiatement. All right, on est de retour. Donc, beau cannabis du Cloud Walker numéro 3 de Zouzou. Euh, Goutte l'ananas comme les deux premiers. Je m'enroule m'en un immédiatement. C'est vraiment cool, j'aime l'humidité. Euh, j'ai réussi, j'ai réussi mon séchage dans mes dernières Gros, euh, Grosse, grosse, grosse différence. On égraine ça, c'est quoi du Cloud Walker? C'est un croisement, un croisement entre deux variétés. On parle ici du Punto Roja, Punto Roja, Punto Rojo. Euh, on peut voir Punto Roja, Punto Rojo selon certains sites. Euh, j'ai fait la description, j'ai fait la traduction sur euh, Google Traduction, donc on va écouter ça. Punto Roja est une land race. C'est quoi une land race? C'est une variété pure. C'est pas un hybride, c'est pas une plante qui a été croisée. On connaît Green House Seed, ils ont une réputation d'aller chercher des plantes land race, des plantes qui ont jamais été croisées par l'être humain. Euh, ils vont dans des pays, dans les montagnes, pour trouver ces variétés uniques et puis euh, pour en ramener des graines de cannabis et puis les, les, les reproduire et ensuite euh, garder ça dans leur banque. Et c'est à partir de Landraise, veut veut pas, qu'on qu qu fait des hybrides, qu'on fait des croisements. Donc ici, un Punto Roja est une Landraise, donc une, une plante pure, pure, pure, très célèbre en Colombie. Donc en, Af en Amérique du sud en Colombie, le Punto Roja, mais c'est ici là, c'est pas le Punto Roja qu'on va fumer, c'est du Cloud Walker. Le Punto Roja en Colombie est bien connu avec ses couleurs rouges et euh, grande quantité de résine et avec des effets euh, psychédéliques. Euh, ici, peut-être pas couleur rouge, mais euh, beaucoup de brun foncé. Nous avons croisé cette étonnante Land Race avec notre sélection, ça je trouve ça très intéressant, très très très intéressant. Greenhouse Seed le disent ouvertement, ils le disent ouvertement, qu'ils ont pris des graines de cannabis de Mendo Brett croisées en Purple Punch qui appartiennent à In-House Génétique. Moi je trouve ça vraiment cool euh, qu'ils sont ouverts à ça, euh, parce que même si on voudrait reproduire euh, le vrai Cloud Walker de Greenhouse Seed, mais écoutez, il faudrait se procurer un Bendo Bread Purple Punch de In-House Genetics. Il faudrait se procurer un Ponto Roja de, de euh, Greenhouse Seed. Faire notre propre croisement. Et puis on, on est loin, on est loin d'arriver à... Il y a tellement de, de, de possibilités avec ces croisements-là. Donc, euh, moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est pas euh, une compagnie qui, qui dise... Euh, variété secrète, euh, Variété. Il euh, y en a des compagnies qui disaient ça à la, SQDC, la compagnie. Euh, notre variété secrète. Hey, je trouve ça pourri, man. Même si tu me dis c'est quoi, on ne peut même pas le reproduire. C'est trop. Il euh, y a trop de petites différences. Le buzz, euh, c'est pas un gros indica, c'est plutôt même un 7 euh, Donc ça ça, ça nous réveille. Ça nous tient en forme. Euh, ça nous fait parler un petit peu plus. Merci encore à Zuzukana de me faire confiance euh, pour les reviews que je fais sur son cannabis. Euh, toujours le fun là, de, de, de rencontrer mon ami. Et puis cet été, encore une fois, euh, Winman et Zuzukana vont se rencontrer à nouveau. Et euh, on fait des échanges de cannabis. Et peut-être un jour, on va peut-être euh, faire une invitation sur le Mont-Royal. Euh, on en reparlera un peu plus tard donc peut-être des rencontres avec les abonnés euh, winman zuzukana les abonnés ça serait peut-être intéressant donc euh, le briquet le lighter le voici le voilà cloud walker on sait que ça goûte ça goûte la nana c'est vraiment pas ma variété préférée euh, Vraiment pas. Et même, c'est pas mon préféré de Zuzucana. Pas à cause de la qualité, à cause vraiment de l'arôme. La raison pour on, euh, Le Cloud Walker, je vais continuer à lire ce qui est écrit. Le Cloud Walker est un nouvel hybride. Combinant euh, la génétique originale Land c'est vraiment une génétique originale. Avec une variété Mendochino. Le profil de la sa... je savais même pas le profil de saveur vu de l'ananas tropical à la vanille douce et au caramel. L'ananas tropical à la vanille douce et au caramel, bro, bro, je te l'avais dit, je te l'avais dit, ça goûte l'ananas. Je suis vraiment genre je suis content, je suis vraiment content de voir ça, je suis vraiment content de voir ça. Donc Ananas, vanille, caramel. Moi ici, j'ai ananas. Okay? Moi, j'ai ananas. Ça, c'est la description de euh, sur le site de Greenhouse Seed. Je ne l'avais même pas lu, man. Ah, j'ai des... Ça pique. La plante grandit et a besoin de soutien. Donc, euh, ça, c'est des conseils là, pour ceux qui font pousser cette plante-là. Et puis euh, ils ont croisé ça avec euh, le Mendo Bread Purple Punch parce que ça. Euh, l'ai lu tantôt, là. C'est.. Euh, triplera la facilité de la floraison. Les bourgeons sont compacts. Oh my god! Le profil de saveur à l'ananas tropical, douce, caramel et nuances terreuses. Parfait. La plante grandit et a besoin de soutien. Elle s'étirera et doublera, de triplera, à faciliter la taille pendant la floraison. Les bourgeons sont compacts. Perdu, pas tout perdu ce que je veux dire, mon homme. Alright. Donc, euh, on va regarder tout de suite le cannabis de Whitman. La comparaison euh, est là. Elle est là. On va le voir. Euh, on sait, pour, ma dé, pour, ma, pour me défendre un peu, j'ai été obligé de couper le cannabis plus tôt. On sait que j'ai eu le problème de spider mite. J'ai des problèmes de trice. Bon, vous voyez là tout de suite avec euh, ma réaction. Mon cannabis est moins beau. Mon cannabis est vraiment moins beau que celui de Zuzukana. Euh, L'humidité est parfaite, ça c'est sûr. Vraiment un peu même style. Là, j'allais écraser. J'avais pas touché à cocotte. Jamais, jamais, jamais, man. Là, j'ai écrasé les, les tricônes. J'avais jamais touché à cocotte. Oh my god. Je te montre immédiatement. Et puis, euh, on va pouvoir comparer les deux. Alright, donc euh, le Cloud Walker à Winman. Donc, euh, je sais pas. Hein. Il a, on dirait qu'il y a moins de trichomes que celui à Zouzou. Je suis pas euh, vraiment satisfait. Vraiment pas satisfait. Pourtant, j'ai peu, vraiment de problème à part que je l'ai coupé plus rapidement. Peut-être qu'il y a eu une meilleure finition. Écoutez, je l'ai coupé après 6 semaines et demie. C'est sûr qu'il manque du temps. Là. On va avoir l'occasion de, de répéter l'expérience. Euh, moi et Zouzou, on va sûrement, euh, à un moment donné, on va pouvoir refaire, là, euh, pousser la même plante. C'est sûr qu'on a tous les deux là, un, un calendrier bien chargé. <rire> on pourra peut-être pas faire ça immédiatement. Mais éventuellement, on va pouvoir voir ça. Donc, je vais amener le cannabis de Zouzou juste à côté pour le comparer. Donc, euh, les deux cocottes à gauche, c'est celui de Zouzou. Comme ça, peut-être que vous ne voyez pas bien là, la différence. En, en, en, en rapprochant, là, je peut-être que vous allez le voir. Je vais enlever une. Je vais regarder celle-là ici. Bon, et voilà. Regardez, à gauche, le Zouzou. Je vais mettre le, le zoom là, sur le Zouzou. On le voit pas très bien, je trouve. Je trouve que c'est pas assez. Tu euh... peux peu mal trimé en plus, là, ma cocotte, là. En tout cas, c'est similaire. C'est similaire. C'est la même plante, ça peut. C'est sûr que c'est similaire. Mais je vous le dis. Euh, la cocotte à c'est mieux. C'est mieux. Comme je vous le dis, la seule chose que je peux dire. Ben, félicitations. Mais.. Euh, comme je vous dis, je l'ai coupé un peu trop court, mais quand même, quand même. Alright, je pense que c'est le temps d'enrouler un. Ok, on est de retour. Avant d'en de reparler, je vais retrouver la phrase là, que j'avais manquée tantôt. Nous avons croisé cette étonnante Land Race, Punto Roja avec notre, notre sélection de Mendo Brett par Purple Punch de In-House Genetics. Tantôt, je vous ai dit ça qui raccourcit le temps de floraison ainsi que la taille de la plante. Donc si je comprends bien, le punto roja, c'est une très grande plante qui pousse en siva et son temps de floraison est très long, euh, peut-être 70 jours. Donc en, en croisant, en faisant le croisement avec le Mendo Bread Purple Punch, bien, la plante est, elle devient plus courte, donc une plante, une taille régulière. Et le temps de floraison, en place d'être 70, peut-être que c'est 60 jours. Donc, c'est plus rapide. Donc, euh, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Les compagnies font des croisements pour le goût, pour le buzz, mais aussi pour euh, améliorer, améliorer la, la, la, grand, la taille de la plante. Le temps de floraison, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, ça, c'était le... Cloud walker de Zuzukana. on va imiter un cloud walker de Winman, qui a été coupé vraiment un petit peu trop court là, 6 euh, semaines et demie, on, on, il y avait quelques tricomes, là qui étaient bruns, donc ça c'est une cocotte qui était euh, sur le top, donc cette cocotte là on va dire qu'elle elle est prête, les, les, les trichomes ont été euh, ambrés. Alright. vraiment content de voir ces euh, saveurs d'ananas, euh, donc ce phénotype là, le phénotype, même le phénotype 1, 2 et 3 ont tous le goût d'ananas, j'ai pas goûté le goût de vanille euh, dans ce cannabis là, c'est clairement l'ananas, puis je vous le dis à chaque fois qu'on égrène le cannabis là, euh, Surtout notre, mon cannabis personnel, le cannabis à le cannabis que les gens m'envoient, ça sent dix fois plus quand on les graine, Tandis que quand on égraine le cannabis de la SQDC, ça sent peut-être un peu plus, un peu plus, deux fois plus, c'est beaucoup deux fois plus. Mais je vous le dis, notre cannabis personnel, c'est dix fois plus. Puis ça sent l'ananas aussi. La grosse différence, euh, on va y goûter, là, avec l'odeur, ça ressemble pas mal pareil. La grosse différence, c'est vraiment, euh, on dirait qu'il y a plus de trichombes sur le cannabis à, euh, à Zuzu. J'ai vraiment adoré euh, faire cette expérience-là à chaque fois que ma plante, a poussé. Euh, on aime ça se comparer. On aime ça se comparer avec nos amis. C'est pas un concours, mais... C'est flatteur de savoir qu'on on, on est bon. On est bon. Donc, Zuzukana, félicitations, man. Félicitations, mon chum. Euh, tu tu, tu m'as planté. Tu m'as planté. Euh, ça paraît peut-être pas trop à la caméra, mais... Euh, en réalité, là, on, on le voit très bien, là... Euh, ton cloud walker est vraiment plus beau que le mien. Bon! Dernière poffe de Zouzou! On va, on va allumer le cannabis de Winman. Soyez euh, présent pour mes autres vidéos. Euh, surtout pour le GMO Animal Cookie qui plante tous les cannabis que j'ai reçu en cadeau de gens qui m'ont fait pousser, c'est l'arôme, l'arôme euh, du GMO Animal Cookie numéro 3 que j'ai fait pousser, vraiment incroyable. Je vais vous aussi vous présenter un Doji numéro 1 que j'ai réussi, très très très fort comme base. j'imagine qu'il y a beaucoup de THC, euh, la limonène, euh, vraiment très efficace dans le Doji numéro 1. Soyez présents, soyez présents, on va faire beaucoup de vidéos encore chez Winman. Et pour ceux qui regardent mes vidéos de Grow, qui sont très, très, très déçus de la façon dont je vais me départir de mes Trips et de mes Spider-Mites. Le prédateur s'en vient! Le prédateur s'en vient, bro! Ça va être fou red, man! Il va y avoir du carnage! Oh mon gars! Ça va être fou red. Tu vois -tu ça? La, la, la scène, mon gars! Ah, mon gars! Ça va être fou red! Il va y avoir du, du carnage! Le nom du prédateur, suivez les vidéos de Women. vous allez voir ça très bientôt là, dans les prochaines vidéos. Cloudwalker In-House, non! Cloudwalker Green House Génétique. <coughs> Le cannabis à Zuzou est meilleur. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de terpènes, plus de goût. Euh, ça, ça goûte la même chose. Ça goûte la même chose, mais le, le, le zuzu, je pense, qu'il est meilleur. J'aurais aimé pouvoir le faire pousser au moins 9 semaines, même qu'une plante. Comme ça, elle poussait tellement en sativa là. Ça aurait ça pu être facilement 10 semaines. La plante était pas prête. Euh, je vous ai dit que les, les tricônes étaient euh, ambrés, là. Je, je, je vous ai dit ça, mais je sais même pas. Là. Je, pas sûr, là. Je suis pas sûr de ça. Il y a du goût en tout cas, man. Il y a du goût. Il y a du goût, c'est.. Euh... Peut-être un petit peu différent de celui de la Zouzou. Je vais rencontrer Zuzu bientôt et je vais lui donner mon échantillon de Cloud Walker numéro 3. Donc, il va pouvoir euh, voir la différence. Il y a une différence avec les yeux. Puis il y a peut-être même une petite différence avec le goût. Écoutez, on sait pas, je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin de la grow. Euh, donc c'est une expérience euh, réussie, oui et non, j'ai été malchanceux avec mes, mes, mes Spider Mites et puis mes Trips. Donc euh, ça va être une expérience à refaire euh, avec Zuzu ou avec quelqu'un d'autre. Donc euh, merci à tous, merci à tous, on a découvert ensemble le Cloud Walker. On connaît maintenant Greenhouse Seed, génétique Greenhouse Seed, là, grosse réputation à travers le monde pour ses Land race. Hein, des, des, des des variétés pures qui n'ont pas été croisées. Euh, donc, conclusion, euh, félicitations à Zuzukana. Malheureusement, j'aime pas le Cloud Walker, le, le goût de l'ananas. Euh, mets un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Va voir mon Instagram. Va t'abonner sur la chaîne à Zuzukana. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!